Bonjour, je m'appelle Varinia, j'ai 39 ans et j'habite à Vitrolles. J'étais une personne qui était très négative, mais je voulais croire à la loi d'attraction. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça marchait des fois, des fois ça ne marchait pas. Et en fait, j'ai voulu suivre une formation avec Tony Servera, qui a été très, très, très bénéfique, parce que grâce à lui, la magie elle est vraiment rentrée dans ma vie. J'ai pu faire des connaissances de personnes qui étaient exactement comme moi. J'ai pu m'attirer toutes les choses que je voulais. C'est-à-dire, je voulais déménager, j'ai réussi à avoir mon appartement. Je voulais euh, rencontrer des personnes qui avaient vécu les mêmes choses que moi pour arriver à me, à me comprendre. Et voilà, c'est ce, ce que je vis. Et en plus, je vis vraiment plein de choses magiques. C'est vraiment de la magie. Donc voilà, merci beaucoup Tony Servera Et je vous encourage, si vous n'êtes pas bien, si vous croyez en la loi d'attraction, mais que vous n'arrivez pas à la faire marcher, croyez-moi qu'avec Tony Servera, ça marche.